Merci, bonjour à tous et à toutes. Euh, donc, on va effectivement discuter de sujets, je pense, intéressants et qui, euh, en tout cas, animent beaucoup les sessions précédentes et futures, comme on dit, puisqu'on va parler. Alors, nous, on préfère parler aujourd'hui de plateforme, de data et d'activation. On va vous expliquer pourquoi. Et donc, le mot qui se cache derrière aussi, c'est effectivement CDP pour Customer Data Platform. Euh, l'idée ici c'est de vous présenter les choses de manière assez large j'ai envie de dire on va pas avoir une discussion d'hyper spécialiste technique c'est pas trop l'idée euh, En tout cas voilà le, le, le, la session qu'on vous propose c'est tout simplement bah, de vous faire une première institution de ce qu'on a pu nous étudier dans le cadre euh, effectivement du, du benchmark euh, avec le BG euh, et ensuite on pourra discuter avec nos camarades de jeu ici présents euh, et donc voilà je vous propose peut-être simplement déjà de démarrer par des petites présentations Alexandra. Bonjour, euh, je suis Alexandra Richter, je m'occupe de l'acquisition et du référencement naturel pour Cdiscount, euh, leader français du e-commerce. Euh, voilà. John. Bonjour, je m'appelle John oui je suis chief data officer chez le groupe Lefebvre Saru. Euh, Peut-être certains d'entre vous ne le connaissent pas, mais je vais expliquer un peu ce que fait le groupe tout à l'heure. Donc un peu de suspense, n'est-ce hein, pas euh, non, plus sérieusement, vous verrez qu'effectivement, ce qui est intéressant dans, dans, ce, dans ce panel, c'est qu'on aura une marque très B2C, même s'il y a un peu de B2B, mais c'est quand même très B2C tel qu'on la connaît tous. Et du coup, John est en plus, lui, sur une activité B2B. Donc, ça permettra effectivement de se rendre compte que, quel que soit votre secteur, finalement, tout ce qu'on raconte ici reste intéressant. Donc peut-être quand même pour en présenter 10 secondes. Donc Jean, vous l'avez compris, de Columbus. Donc nous on est une société de, de conseil, on est spécialisé dans tout ce qui va évidemment tourner autour de l'innovation, du digital et de la data. Alors on est partenaire un peu historique du, euh, du benchmark BG, euh, puisqu'on a fait avec un certain nombre d'entre vous les éditions euh, de Barcelone et aussi de Londres et donc on est toujours aussi content d'être là. Donc c'est cool, on préfère aussi le dire, ça fait du bien. Donc euh, pour démarrer cette session, ce qu'on vous propose, euh, c'est justement de regarder plusieurs choses. Quand on vous, voit, on vous parle effectivement de, de plateforme, de data et d'activation, on vous propose un petit, euh, un petit retour en arrière, histoire de comprendre d'où on vient et où est-ce qu'on va. Alors je ne vais pas vous faire ni de l'archéologie, euh, ni des choses très compliquées, mais simplement remettre les choses dans leur contexte. Donc vous parlez un peu des fondamentaux qui se cachent autour de l'activation et de la data. Et enfin, on, le cœur du benchmark, on va vous le présenter. L'idée, c'est pas de vous montrer un benchmark en vous disant qu'il y a des bons élèves et des moins bons élèves. Ce pas trop l'esprit de, de cette présentation. C'est plutôt de vous montrer un panorama et de vous expliquer ben, un peu la dynamique du marché parce qu'on va se rendre compte que, effectivement, c'est un marché dynamique. Et évidemment, on finira sur euh, notre petit panel de manière sympathique. Alors, Premier point ici, c'est simplement de se dire, avant de, de parler des nouveaux acronymes, de la CDP, de qu'est-ce qu'on va faire de tout ce truc-là, euh, on vous propose un petit, un petit retour en arrière, euh, juste quelques secondes, euh, pour vous dire simplement que ben, quand on parle de data, d'activation de clients, il y a un certain nombre de sujets qui sont effectivement nouveaux, mais il y a quand même beaucoup de trucs. Euh, là, on va parler avec les dinosaures du, euh, du CRM et même à l'âge de pierre, avant que, même avant la bulle Internet. Euh, évidemment, euh, les notions de CRM c'est pas des trucs hyper nouveaux, c est, c est, on en parle effectivement depuis les années 90, euh, dans les années 2000 c'est effectivement là où le e-commerce e est arrivé, le marketing automation commençait aussi à arriver, on se rendait compte que jusque là on était très orienté sur des sujets de euh, « bah je traite des données euh, clients ». Euh, sous-entendu euh, des données de personnes que je connais et avec l'arrivée du digital, ben là, on commence à traiter euh, des personnes derrière leurs écrans comme vous êtes à peu près tous en train de le faire maintenant, merci, mais plus sérieusement, euh, de arriver du coup avec des sujets euh, de, de DMP où on parlait de cookies, euh, donc l'expérience digitale, sociale, euh, voire maintenant l'expérience vocale et là ce qu'on est en train de voir arriver effectivement c'est cette notion de CDP et nous, on aime bien un peu pousser le bouchon un peu plus loin en parlant justement de manière plus générale de plateforme de, de data et d'activation. Ce n'est pas un acronyme euh, évidemment officiel, c'est plutôt... Euh, D'ailleurs, les derniers acronymes entre CDP et plateforme d'activation et de data sont, vous allez le voir, à dimension très variable. Donc l'idée, c'est un peu de se poser les questions ben, de comment tout ça avance. Alors, si on prend déjà... La définition qu'on pourrait un peu poser d'une CDP, là je sens qu'il y a beaucoup de monde qui va dire je ne suis pas d'accord, on a plutôt essayé de, créer, de poser une définition qui soit le, finalement le plus grand dénominateur commun, euh, sous-entendu ben, voilà finalement une CDP c'est quoi en quelques mots euh, c'est une application, alors que ce soit un software ou un package ou pas, peu importe, mais en tout cas c'est une solution qui doit vous créer euh, une base client qui soit unifiée, persistante, et surtout qui soit euh, orchestrée avec l'ensemble des autres systèmes. Alors c'est un peu théorique comme... Euh, comme euh euh, comme définition euh, mais effectivement c'est euh, ce que propose aujourd'hui un peu le marché et on va voir que cette définition là euh, c'est plus un concept puisque en fonction des acteurs on a des choses qui sont relativement différentes donc c'est la question qu'on qu'on essaie d'adresser ici euh, effectivement de parler de d'évolution de révolution autour de cette cdp alors pour repartir sur les encore une fois sur les, les fondamentaux euh, question que tout le monde se pose c'est euh, quand on parle de données historiquement, un peu le shift entre guillemets du marché s'est fait autour de, d'un côté j'ai des données individuelles, on connaît un nom, un prénom, une adresse email, postale ou autre chose. De l'autre côté, j'ai un profil digital par nature anonyme. Alors là, vous voyez, c'est un petit cookie, mais ça pourrait être un n'importe quel ID digital sur lequel on n'a pas forcément une vraie identité. Et le principe, c'est ben, évidemment comment je vais réussir à, à joindre ces deux bouts et sous-entendu à pouvoir simplement les réconcilier. Le principe de base, vous le connaissez, euh, avec l'arrivée des DMP, c'était de parler de ce qu'on appelait de CRM onboarding, qui paraît peut-être un peu déjà dépassé, mais qui est quand même encore un peu le cœur du sujet dont on parle tout le temps, où d'un côté j'ai mes données donc toujours individuelles, évidemment, de l'autre côté mes données euh, euh, cookies, en l'occurrence, mais encore une fois ça peut être bien d'autres choses, et je vais mettre en place des mécanismes pour, de manière récurrente, être capable de réconcilier les deux. Alors évidemment vous comprenez le concept, hein, c'est euh, si j'ai de l'information digitale d'intention temps réel, euh, c'est une donnée qui est super importante et si j'arrive à la réconcilier avec une vraie personne, évidemment que la valeur de, ce, de cette personne là va être euh, largement amplifiée et vice versa c'est à dire que si je capte une personne sur euh, un front web n'importe lequel et que je sais par rapport à son historique de données euh, ses contrats, son portefeuille de services qu'elle a déjà je vais évidemment pouvoir la repousser entre guillemets sur, euh, sur les, les différents canaux. Donc le CRM boarding, c'est un sujet qui est donc pas tout à fait récent, c'est évidemment quelque chose qui est appareil avec les DMP. Vous comprenez bien tout l'intérêt de la chose. Et en fait, si on, on va effectivement de l'avant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a, ben, en résumé, réussi à réconcilier les deux mondes ben, L'idée, c'est effectivement de partir sur de l'activation. Donc, ici, on vous a mis quelques exemples. Alors, il y en a d'autres, mais c'est vraiment poser les, les, les, les choses les, aujourd'hui qu'on voit les plus fondamentales. Alors, Historiquement, on se dit les données individuelles, je veux gérer des leads, des clients, je veux faire des programmes relationnels, je veux raconter des histoires et pouvoir détecter un certain nombre d'événements et pour pouvoir justement euh, euh, prendre la parole auprès de, de mes clients et euh, de mes prospects. Très bien. Et puis de l'autre côté, sur la partie digitale, c'est là où je vais être un peu plus... Euh, sur évidemment les médias, où je vais parler de, de tunnels de conversion ou tunnel d'engagement, peu importe. Euh, et aussi, je vais vouloir commencer à taper dans mes, euh, personnalisa enfin, la personnalisation pardon, des parcours. C'est là où je vais vouloir euh, pousser sur du mobile, pousser sur du site web. Et euh, la vraie question qui est derrière, c'est ben, l'orchestration de tout ça. Parce qu'on se rend compte qu'une fois que j'ai capté la donnée d'un côté et de l'autre, la vraie question qui va être là, ça va être de comment je fais pour activer. Alors. On introduit déjà un petit peu cet aspect-là, puisqu'il y a différents types de solutions. Vous reconnaissez peut-être deux, trois logos, mais c'est pas trop le sujet des logos qui nous intéresse, puisqu'on en verra beaucoup plus tout à l'heure. Euh, là, l'idée, c'est plutôt de dire qu'il y a en fait historiquement deux choses qui, euh, qui arrivent. Soit c'est effectivement le marketing automation qui, qui a clairement ce rôle-là, et on a aussi du coup le rôle de la, D, la CDP, pardon, qui, euh, qui apparaît comme étant à la fois un orchestrateur de données, mais qui va pouvoir jouer aussi un rôle d'activation. Et alors on va en parler justement quand on regarde de manière un peu plus euh, froide, on va dire, le marché. Donc vous retrouvez la vue qu'on a, qu a, dé qu a défini tout à l'heure, c'est-à-dire euh, vous avez d'un côté les données individuelles, de l'autre côté euh, les profils qui sont anonymes. Donc on retrouve évidemment euh, la, la partie DMP qui est ici sur les profils anonymes, c'était son cœur de métier en l'occurrence, d'ailleurs c'est toujours son cœur de métier. Euh, très bien. Euh, on va retrouver des sujets de marketing automation qui sont là-haut, c'est-à-dire des, des, des outils qui sont très orientés sur l'activation sur les canaux, mais à partir de données individuelles. Et là où ça devient intéressant, ben, c'est effectivement la partie du milieu. La partie du milieu, vous vous en rendez compte, c'est ce qu'on a voulu poser. comme, ben, En fait, c'est là où on va retrouver les, les familles de CDP avec plusieurs niveaux. C'est-à-dire, on va retrouver celles qui sont plutôt orientées sur le cœur de la donnée et qui proposent des connecteurs pour l'activation. Donc voilà, elles sont spécialisées là-dedans. on ne dit pas qu'elles sont mieux ou moins bien, hein. c'est simplement qu'elles ne font effectivement pas l'activation et que finalement elles délèguent l'activation à des outils spécialisés. Ensuite on va retrouver des CDP ici qui elles seront euh, justement centrées sur de l'activation, enfin en tout cas qui permettront de faire de l'activation. Et enfin ici là-haut on a plutôt mis les, les CDP full stack qui sont plutôt les les grands outils qui font un peu tout, pas toujours très bien, mais qui ont mérite d'exister et qui peuvent être parfois intéressants à, clairement à considérer. On a aussi positionné simplement pour dire que c'était là les sujets de personnalisation ou de programmatique quand on parle de la partie digitale. Et on retrouve aussi des sujets qui ont, qui ont clairement un intérêt aussi sur le, ce qu'on appelle en, en, en français le référentiel de données clients qui peut être différent d'une CDP, c'est-à-dire que dans certains univers, euh, cette partie-là, effectivement, est intéressante à considérer également. Alors, cette vue-là, elle est assez simple. Euh, en tout cas, euh, elle essaye d'être simple. Euh, la prochaine, en moins, puisque euh, ça vous montre un petit peu euh, l'étendue euh, du sujet. Encore une fois, ce n'est pas un benchmark, c'est un panorama, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire il euh, y a des bons et des moins bons. On est plutôt là pour dire il y a de la complexité, il y a beaucoup de choses, euh, et en tout cas, tous les projets qu'on traite là-dessus, ce n'est pas de se dire bon, bah, très bien, vous prenez un thilium euh, d'un côté euh, ou un MediaRiteMix de l'autre, je les cite, puisqu'on va en parler tout à l'heure. L'idée, c'est plutôt de construire un écosystème autour de ça et de se poser la question. Euh, ce matin, il y avait effectivement euh, différents sujets là-dessus, et je pense qu'il y en aura encore cet après-midi, évidemment, mais le point étant de se dire certes, il y a de la complexité, certes, on essaie un peu de de dire que la CDP apporte beaucoup de choses, c'est vrai, on se rend compte que la CDP apporte ici au milieu un nouveau champ, un nouveau périmètre, mais clairement ce qu'on voit aussi c'est que euh, ce choix n'est pas très simple et qu'encore une fois on va se retrouver avec des CDP qui proposeront des choses, d'autres pas, mais c'est pas parce qu'elles ne proposent pas d'activation qu'elles ne sont pas bien et ça tombe bien parce que dans les deux exemples qu'on va avoir, on aura justement des choses assez, assez complémentaires là-dessus. Voilà, c'était euh, en tout cas ce qu'on voulait vous montrer. Évidemment, ce, cette restitution assez, euh, assez rapide ici, euh, elle, est complétée, elle sera complétée par un, par un livre blanc qui, euh, qui, qui permettra d'avoir des choses un peu plus précises et d'avoir un peu plus d'informations de, de, de, complémentaires derrière. En tout cas, cet exercice-là, clairement, je pense qu'il est intéressant. Il est vivant aussi, c'est-à-dire que si on se rappelle, dans, dans six mois et dans l'année prochaine, typiquement, ce genre de choses aura fortement évolué. Je pense qu'on a assez d'éditeurs dans la salle euh, qui sont à la fois créatifs et réactifs pour nous proposer des choses. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est de vraiment poser euh, ce panorama pour la suite. J'en ai fini en tout cas pour cette euh, première partie. Voilà, donc je vous ai un peu embrumé avec des, euh, avec des, des fonctions, des, euh, euh, des outils, des, tout un tas de super logos. Euh, et là, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est d'être du coup un peu plus euh, euh, terre à terre sur ben, comment ça se passe dans la vraie vie, en fait. Euh, donc effectivement, on a Alexandre et John qui sont là pour nous expliquer des choses. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'intérêt, c'est que on va en discuter. Ils sont sur deux marchés, enfin deux domaines très différents, donc on va se rendre compte que finalement la complexité du secteur et sa diversité n'est pas un frein, bien au contraire, pour mettre en place des choses euh, avec également des solutions différentes, mais je vous laisserai évidemment parler. En tout cas, euh, merci à vous déjà, je vous remercie par avance euh, de pouvoir en discuter. Donc, première question pour, euh, pour Alexandra, euh, bon, elle est assez... Euh, L'idée, c'est de partir d'un peu loin, c'est de se dire ben, finalement, Alexandra, quand vous avez un peu démarré et quand tu as démarré avec tes équipes ces sujets-là, ben, finalement, D'où vous êtes parti, quelles sont un peu les questions clés que vous vous êtes posées et du coup, qu'est-ce que vous avez fait ensuite Alors, on a décidé de se, de se doter d'une plateforme d'activation assez tardivement. Euh, ça a tout juste un an, une grosse année. Euh, et en fait, on est parti de, de trois enjeux euh, sur lesquels on, on se confrontait. En fait, ça fait bien longtemps que euh, CDiscount active sa data. Euh, sur tout un tas de cas d'usage du, euh, et sur différents métiers euh, mais en fait euh, on était très silotés sur euh, l'activation de cette data si je synthétise, on avait euh, euh, en fait euh, on doit avoir une, une vingtaine de, de mini DMP ou CDP euh, différentes c'est à dire une par partenaire ou une par cas d'usage finalement euh, et en fait euh, on a fini par se par se poser un petit peu et se dire mais en fait euh, on commence à avoir des problématiques euh, de cohérence euh, et surtout d'industrialisation. Donc euh, les trois enjeux qui nous ont conduit à nous doter d'une plateforme d'activation c'est un la mesure alors ça c'est une problématique très liée à, à, au périmètre dont je m'occupe moi qui est l'acquisition euh, enfin, euh, off-site online mais off-site. Euh, la mesure pourquoi, c'est un peu une obsession chez nous. Euh, comme certains d'entre vous le savent, euh, sur les, la partie acquisition, en fait, on, est, euh, on se heurte très rapidement sur la partie mesure à, au modèle d'attribution, euh, à l'incapacité aujourd'hui des, de, des partenaires ou des techniques, euh, des technologies à mesurer en cross-device ce qui se passe. Et en fait, pour nous, une plateforme, ça nous permettait de nous-mêmes reprendre le contrôle sur cette mesure et de, et en fait de faire une série da tests, c'est-à-dire de manipuler nos cookies, pouvoir couper en deux notre population et pouvoir euh, réellement faire des a tests en externe avec nos partenaires externes, que ce soit Google, Facebook ou euh, en programmatique. Voilà, euh, ça, c'était le premier cas d'usage qui est vraiment très propre à, à l'acquisition. Et ensuite, on avait euh, deux autres enjeux qui étaient beaucoup plus transverses à l'organisation. Le premier, c'est tous les enjeux de personnalisation qui sont absolument essentielles pour ces discounts. On, en fait, euh, voilà, on, a, on a beaucoup de cas d'usage de personnalisation, mais se posait la question de la cohérence en fait, entre les leviers, puisque la personnalisation était faite canal par canal. Euh, et du coup, au niveau du client, un même client pouvait être exposé à des messages très différents. Euh, donc, on, avait, on a identifié ce besoin un peu de surcouche euh, technique pour nous permettre de, de véhiculer un message cohérent euh, sur l'ensemble du parcours client. Euh, et le troisième enjeu, c'est tout simplement un enjeu d'industrialisation et d'automatisation. Euh, en fait, on souligne rarement ça euh, parce que c'est très simple, mais en fait, ça a beaucoup de valeur. Euh, la plupart des cas d'usage qu'on actionne aujourd'hui via notre plateforme, on pouvait les actionner sans elle. Simplement, c'était... Euh, de l'envoi de fichiers, de la mise à jour de fichiers, euh, à partenaire par partenaire, euh, quotidiennement ou, ou de manière hebdomadaire. Euh, C'était aussi des équipes dans toute l'organisation qui venaient nous voir pour euh, effectuer certains ciblages. Aujourd'hui, avec notre plateforme, on, met, on, on, déjà, on peut industrialiser, automatiser tous ces traitements d'envoi de fichiers aux partenaires, enfin d'envoi de data aux partenaires et on peut aussi décentraliser euh, la création de segments et euh, l'activation au sein de, de l'organisation. Très bien. Alors du coup, la, la, la question que tout le monde se pose, mais euh, puisque là, on a parlé de solution, donc euh, bah, quelle solution, alors euh, avec un S ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, quel CDP euh, ou DMP, on pourra en parler après. Mais quelle solution, du coup, vous avez choisi et euh, du coup, tu as pu mettre en œuvre et puis euh, surtout sur quels critères, en fait Alors euh, la solution qu'on a retenue, euh, c'est MediaRhythmics. Euh, à l'issue d'un appel d'offres où on a euh, interrogé des acteurs très différents euh, en partant vraiment de nos cas d'usage. Euh, et Mediarhythmix c'est euh, clairement détaché du lot sur nos cas d'usage. Euh, alors, déjà pour euh, bah son ouverture, en fait, euh, sur nos cas d'usage, on a vraiment besoin. On ne cherchait pas une, une DMP média exclusivement, on cherchait vraiment une plateforme d'activation 360 qui était capable à la fois d'être ouverte à tous nos partenaires euh, et en même temps d'être ouverte aussi à nos propres solutions internes puisqu'on a aussi beaucoup d'activations beaucoup qui, se, qui se font en interne. Euh, on cherchait une solution capable d'absorber notre volumétrie euh, qui, est, euh, qui est assez, euh, assez exceptionnelle. Euh, et tout le monde n'est pas capable de, de l'absorber. Et on cherchait aussi, surtout, une solution qui, qui soit complète, euh, et notamment au sens, euh, enfin, avec la partie euh, euh, analytics euh, derrière. En fait, beaucoup de, beaucoup de, de plateformes d'activation permettent effectivement bien d'activer en externe des, des audiences, mais on ne sait on a du mal à savoir ce qui se passe derrière. Et comme on avait ce cas d'usage assez fort sur la mesure, sur l'A-B test, on avait besoin aussi de, de, de pouvoir lire derrière euh, le comportement de chacune de nos audiences euh, on site euh, et MediaRhythmics s'est détaché du lot euh, là-dessus. OK. Alors ensuite, sur, alors, je, je sais que c'est toujours un sujet compliqué de pouvoir parler de choses qui ne sont pas complètement finies. Euh, puisque de toute façon, c'est toujours un long process de démarrer ce genre de projet. Mais est-ce que tu, déjà tu peux nous faire un retour un peu, à, on va dire, à froid ou à chaud ou à tiède euh, sur effectivement ce qui s'est passé jusque-là, soit sur les cas d'usage, soit sur la solution, sur bon, aussi, tu l'as dit, euh, euh, sur les process internes et l'organisation Est-ce que voilà, tu peux nous donner quelques, quelques éléments Alors déjà, bah, je reviens justement sur la partie industrialisation et automatisation. C'est tout simple, mais, mais clairement, ça marche et, nous, et ça nous a beaucoup soulagé de, de, de pas mal de choses. Donc, euh, on a mis en place euh, des use cases très simples d'exclusion d'audience, notamment. Euh, en fait, par exemple, on a, on a des campagnes qui ciblent spécifiquement le recrutement de nouveaux clients. Et pour les faire, on met tout simplement notre base client en repoussoir. Avant, on faisait ça euh, tous les jours, manuellement, euh, partenaire par partenaire, plateforme euh, média par plateforme média. Et aujourd'hui, euh, tout ça est complètement internalisé, euh, pardon, industrialisé, automatisé et surtout, c'est en temps réel. C'est à dire que euh, dès qu'un client convertit chez nous, il passe automatiquement en exclusion. Euh, des campagnes euh, Facebook, Google ou autres euh, instantanément. Donc ça, c'est le premier cas d'usage très simple mais très réussi et qui, euh, et qui du coup nous, au quotidien nous apporte beaucoup. Euh, ensuite, sur des cas d'usage plus complexes, euh, je vais vous parler de, de ce qu'on a fait. En, en fait, on a mesuré euh, en A/B test euh, l'incrément du levier retargeting display sur euh, certaines de nos audiences. En fait, par typologie de clients. Euh, parce qu'on ne doute pas de l'incrément du, du levier retargeting en lui-même. Simplement, on se, on se disait que, que l'incrément n'était pas forcément toujours le même selon la, la catégorie de clients qu'on touchait euh, et que notre modèle d'attribution ne permettait pas de, de capter euh, ces effets-là. Je prends un exemple concret. On a un programme d'abonnement qui s'appelle à Volonté euh, qui rassemble bah, tout simplement nos meilleurs clients euh, qui ont un intérêt à commander chez nous plutôt qu'à plutôt qu la concurrence, puisqu'ils sont abonnés et bénéficient de services à ce titre-là. Et euh, bah, on a voulu tout simplement mesurer si euh, bah, le fait de les retargeter quand ils avaient mis au panier ou visité sur le site sans, sans convertir, euh, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'aller chercher euh, ces gens-là en display en médias externe en dépensant de l'argent euh, alors que finalement il serait peut-être revenu tout seul euh, alors que notre modèle d'attribution lui nous dit que ce sont ces clients là qui ont le meilleur ROI et la meilleure performance sur le, sur le retargeting et donc clairement ce use case a été euh, a été plutôt, enfin a été gagnant puisqu'on a montré que sur certaines typologies de, de clients nos meilleurs clients en somme euh, le retargeting n'avait pas forcément de, de, ne générait pas forcément d'uplift de vente, donc ce qui nous permet du coup derrière de bah, d'automatiser la mise en repoussoir systématique euh, dans nos campagnes de retargeting de, de nos meilleurs clients. Ce qui est vrai est que le, le repoussoir et le retargeting, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on l'a tous vécu dans nos vies de, de, de, de, de visiteurs de sites e-commerce où c'est euh, à la fois un impact côté financier, mais aussi côté expérience et relation avec la marque, de se dire euh, voilà, du retargeting intensif non maîtrisé, on sait tous ce que, ce que ça peut donner. Euh, juste peut-être pour finir une petite dernière question pour donner un peu une échelle de temps sur euh, ben entre on va dire euh, le choix de solution mise en place et puis du coup où est-ce que vous en êtes en termes de durée de projet aujourd'hui si tu peux nous donner quelques, quelques retours euh, alors euh, c'est un petit peu biaisé parce que MediaRhythmics était déjà en place euh, en fait euh, sur, euh, sur Cdiscount puisque euh, MediaRhythmics est la solution historique euh, utilisée par notre régie 3W VeryLivency. Euh, simplement nous on a refait, on a, en fait, on a refait une, euh, une passe sur l'implémentation pour couvrir nos propres besoins euh, sur le marketing. Euh, ça s'est fait assez rapidement, c'est pas complètement finalisé en fait, je pense qu'une intégration c'est jamais complètement finalisé, on peut on toujours développer. On a, le tracking euh, on-site euh, a été fait en 2-3 mois je dirais, donc euh, sur l'ensemble des, des devices. Euh, le, euh, ensuite la, la donnée CRM a été intégrée assez rapidement, il nous reste aujourd'hui euh, certains connecteurs qui sont pas encore, euh, enfin, certaines intégrations qui sont pas encore complètement finalisées et on, on ambitionne d'aller beaucoup plus loin en intégrant le call center euh, pour la vente, euh, la vente par téléphone et puis le, le, la relation client. Euh, et ça, c'est voilà, jamais complètement finalisé. Mais euh, en trois mois, on avait une intégration avec, euh, qui nous permettait d'actionner nos use case. Bon, très bien. Donc, c'est toujours bien d'avoir des, des vrais retours. On dit qu'il y a des trucs qui marchent dans des délais qui ne sont pas complètement délirants. Et quand même, évidemment, la conclusion, c'est de dire que ça n'est pas fini, mais c'est le début d'un voyage, comme on dit. Euh, mais en tout cas, merci pour, pour, cette, pour ces éléments. Euh, du coup, John, on passe à un autre euh, domaine, un autre secteur. Euh, du coup, je te laisse présenter effectivement ton activité, ton entreprise. Donc, groupe Lefeb Saru. Euh, qui connaît dans la salle euh, que fait le groupe? D'accord, certains. Voilà, exactement. Très bien, merci. OK, la, la, la question est biaisée, visiblement. Mais... Donc, nous sommes un fournisseur d'informations et services juridiques et financiers. Nous sommes premier acteur en France, deuxième en Europe. Nous sommes présents dans huit pays en Europe et nous sommes quatrième dans le monde. Nous avons deux activités. Euh, édition compte pour 90% de nos activités et, euh, et la formation compte pour 10%. Pardon, l édition compte pour 90% et la formation compte pour 10% de notre activité. Nos clients typiques sont des avocats, des juristes d'entreprise, euh, les experts comptables, les fiscalistes, notaires les DAF, les DRH, les DG, bon, bref, vous avez compris. Ce sont des personnes dont l'exercice de le métier dépend fortement de la conformité ou non, selon les choix, euh, conformité légale ou réglementaire. Donc, si effectivement, nous sommes dans un cadre de B2B, pas du tout B2C. En France, vous connaissez peut-être les éditions euh, le Francis Lefebvre, les éditions Dalloz, les codes de travail, euh, etc., codes, codes des affaires que vous voyez dans les films, les magistrats, généralement, ils, viennent, ils posent le gros code d'allose en rouge sur la table. Voilà, ça, ça c'est nos ouvrages, édition législative, surtout ce qui est convention collective, DRH. Voilà. Aujourd'hui, nous vivons notre deuxième transformation digitale. OK, je m'explique. Notre première transformation digitale, c'était, vous avez compris, notre métier traditionnel, c'est qu'on publie des ouvrages en papier, une fois par an en général. Et les gens viennent dans le livraire, ils achètent ou alors on les vend euh, directement. Nous avons euh, transformé ces ouvrages en numérique, donc papier vers le numérique. Aujourd'hui, 60 de notre chiffre d'affaires est tourné vers le numérique. Euh, et à la suite de cette première transformation, en France, nous avons trois marques d'accord, euh, Édition Francis Lefebvre, Édition Dalloz et Édition Législative. Ces trois marques sont gérées séparément. Nous avons les sites web, beaucoup beaucoup de différents sites web, euh, des e-shops, ainsi que les sites web liés à des produits numériques différents du produit numérique. Gestion séparée, euh, des silos, beaucoup de silos, et donc des expériences clients déconnectées. Et c'est pour ça que nous entamons notre deuxième transformation digitale. J'ai oublié de dire que nous vendons aussi en direct, euh, en général en direct à nos clients. Donc nous ne passons pas par d'autres canaux. Euh, on fait un peu de libraire, euh, mais essentiellement c'est en direct. Deuxième transformation digitale, c'est quoi C'est fournir des services, informations, services à nos clients comme si on était une seule entreprise. Donc ça, ça veut dire casser les silos et donc la réflexion de la stratégie data marketing s'inscrit dans cette deuxième transformation digitale. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire comprendre nos clients, comment nos clients évoluent dans notre écosystème, les connaître, les reconnaître, comment proposer des interactions pertinentes à nos clients et ça, ça. -ci entraîne beaucoup d'applications en termes de gouvernance, en termes d'organisation, en termes de technologie par la suite. Donc nous sommes plutôt dans la B2B. Nous créons nos, nos propres contenus. Nous ne sommes pas revendeurs de contenus comme, euh, comme d'autres. Euh, nous avons des rédacteurs qui écrivent nos contenus. Et, euh, et comme nous sommes plus dans le B2B et pas dans le B2C. Quand on a fait le choix entre est-ce qu'on va plutôt pour un CDP, plutôt pour un DMP, bon, cette question peut-être certains d'entre vous vous posez. Nous nous sommes portés plutôt sur le CDP car nous nous rendons compte, nous avons eu la conviction que le DMP est vraiment important et utile dans le cas de B2C, dans le cas où vous avez des trafics très importants. Or, ce n'est pas vraiment notre situation. Notre situation, c'est que nous avons déjà des marques fortes, nous avons nos contenus, nous avons nos, nos canaux de distribution et par conséquent, euh, nous sommes plutôt sur le first party et euh, du coup, c'est plutôt le CDP que nous souhaitons euh, mettre en place. Nous avons une maturité digitale euh, plus faible, beaucoup plus faible que chez Cdiscount. Pour ainsi dire, et j'ai honte de le dire, certains de nos sites n'ont pas de TMS. D'accord euh, Et donc, euh, ça arrange bien nos intégrateurs, mais ça ne nous arrange pas du tout. Et c'est dans le cadre en fait, d'un appel d'offres de TMS CDP euh, que nous avons pu choisir euh, Tilium, qui est donc de, le choix que nous avons fait sur la partie CDP. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui nous a motivés dans ce choix-là En termes de technologie, nous sommes plutôt, euh, notre IT est plutôt dans une logique de best of breed et pas du tout dans une logique de technologie suite. Et par conséquent, nous voulons avoir des, des, des TMS et des, des CDP ouverts avec beaucoup, beaucoup de connecteurs, d'accord En termes de use case, euh, évidemment, la personnalisation est un use case important. Personnalisation multi-session, pas seulement dans une session, mais multi-session. Notre parcours de, de, de conversion est un parcours déjà multicanal. cest C'est-à-dire que la plupart du temps, les personnes viennent sur nos sites, ils font une un recherche sur Google, ils tombent sur un article que nous avons fourni gratuitement via notre euh, stratégie de content marketing, ils viennent sur nos sites. Ensuite, on leur propose de souscrire à un newsletter qu'ils reçoivent d'une manière régulière. Par la suite, on les emmène vers les, vers les white papers, les livres blancs qui téléchargent. Ils laissent un peu plus d'informations. Et ensuite, quand ils sont prêts, on les embarque vers des essais gratuits. Nos produits numériques sont chers, d'accord euh, En général, plus de, plus de 1000 euros. Donc, il est très rare que euh, quelqu'un qui ne connaît pas vient sur nos sites, sort sa carte bleue et paye tout de suite euh, un abonnement sur un an. On est obligé de les emmener petit à petit vers une conversion. Donc, nous voulons aussi, euh, dans, dans cette optique-là, accompagner la conversion multicanale et euh, le lead nurturing. Peut-être un, un point intéressant ici, euh, tu, tu l'as un peu mentionné, c'est-à-dire que si on venait essayer de faire une comparaison entre, entre vos, ben, vos situations différentes et, euh, et, et les mettre en regard, ces discounts, on est plutôt dans un business où évidemment il y a de la volumétrie, on est sur plutôt des produits avec une, un, un cycle de, de, de, de, de vente et d'achat rapide. Voilà. Euh, côté John, euh, c'est côté presque l'opposé, c'est-à-dire que euh, beaucoup, finalement beaucoup moins d'audience, par contre une audience euh, très qualifiée. Et en tout cas, il faut effectivement vraiment la qualifier au maximum. Euh, et du coup, donc moins de, moins de volume, mais par contre, une valeur de chaque visiteur largement supérieure, mmh. entre guillemets. Euh, du coup, est-ce que ça, ça vous a pas fait au, au débarrage de ce genre de projet ou en tout cas, nous, on le vit souvent quand on discute avec des clients plutôt B2B qui ont bah, ces problématiques, c'est-à-dire peu de volume, mais par contre, ils font quasiment dans la microchirurgie euh, côté marketing. Euh, le frein et la question qui est souvent posée de notre côté, c'est de dire, mais est-ce que cet investissement en termes de technologie, de moyens, de process, j'en passe et des meilleurs, est-ce qu'on va vraiment arriver à en faire quelque chose parce qu'on a un peu l'impression que chaque cas unique, et c'est souvent ce qui revient à côté B2B en disant mais nous, euh, c'est hyper personnalisé, chaque cas unique et finalement cette techno-là, quelle qu'elle soit, ne sera pas la, la réponse à notre problème, en tout cas ne nous apportera pas grand-chose. Est-ce que, sans révéler forcément des chiffres, mais plus en termes de, justement d'approche et puis de premiers résultats, est-ce que tu peux dire aujourd'hui, ben Finalement, ce type de démarche, dans notre contexte bien particulier, euh, bah, si ça apporte clairement des choses, même s'il si, euh, y a toujours des choses à faire. John, c'est pour toi la question. OK. Dans notre situation, euh, nous avons clairement besoin d'augmenter notre taux de conversion. Et euh, notre manière de le faire, c'est vraiment connaître nos clients. Donc CDP est vu comme un investissement pour nous permettre de le connaître. Euh, euh, à part activation, orchestration, etc., euh, nous pouvons aussi euh, capter nos données. Et ces données-là, on les collecte sur une période de temps pour nous permettre de faire du machine learning et euh, ensuite euh, proposer d'autres interactions euh, pertinentes. Donc pour nous, on n'a pas encore finalisé en fait, les, les différents use cases, mais c'est sur ce pari-là que nous sommes partis. Ok, donc ça reste positif. C est, c est un peu, je trouve que c'est un, un témoignage intéressant puisque on a moins de projets B2B sur ces aspects-là. Je pense que euh, nous on le, on le voit comme ça et je pense que d'autres acteurs autour de, de, de cette grande salle pourront dire la même chose. C'est vrai que sur le B2B est souvent un peu le parent pauvre de ces sujets de data marketing parce que euh, voilà, moins de volume, plus de complexité, plus d'interaction et quelque part de la micro, euh, chirurgie. Euh, très bien, donc du coup, peut-être juste pour finir, même question que, que pour Alexandra, en termes juste de, de timing, pour nous donner un peu l'horizon de temps entre euh, la volonté d'y aller, un choix de solution, sa mise en place, les premiers use case. Est-ce que tu peux nous donner quelques, quelques éléments sur, sur le timing Alors, Je pense qu'on a probablement sous-estimé un peu la, la, la complexité de mise en œuvre. Et aussi, il est important de bien choisir votre partenaire euh, euh, d'intégration. Euh, nous avons eu une situation où euh, notre partenaire d'intégration ne connaissait pas tellement Tellium et donc n'a pas implémenté euh, dans le best practice. Et il a fallu euh, euh, défaire certaines choses, etc. Donc ça a, mis, ça a pris plus de temps que d'habitude. Euh, mais je dirais que normalement, euh, ça, doit, ça doit être autour de 3 mois, 6 mois selon la complexité des use cases. Très bien. En tout cas, merci pour ces témoignages. On peut prendre... Euh on a quelques minutes encore, donc c'est bien, on gère le timing. S'il y a quelques questions, comme on dit, c'est le moment. Après, c'est plus possible. Il y a une question devant, si que tu peux porter un micro peut-être. Je jette, ou sinon, voilà, ça va. Est-ce que je répète je la question peut-être pour l'audience La question étant sur l'organisation cible à mettre en place sur ce type de projet. Alors, la ouais. question étant pour les deux Oui, c'était ça, c'était ça. Alors, qui veut se lancer Allez-y. Ben, je, je vais essayer de me lancer. C'est une vraie question et, et je suis pas sûre qu'on y ait complètement répondu euh, aujourd'hui. Euh, effectivement, le, le, on se parle d'un outil transverse. Euh, entre les différentes équipes métiers au sein du marketing. Euh, et chez Cdiscount, elles sont très spécialisées et du coup, euh, très nombreuses euh, et aussi entre la DSI euh, et les équipes métiers. Euh, ben, du coup, nous, euh, on a essayé d'embarquer. Alors, le, le projet, il est clairement, il a clairement été porté par, euh, par la partie acquisition principalement. Euh, en fait, c'était une bonne porte d'entrée parce que euh, on mesure clairement des ROI avec euh, bah voilà, de, de, de, de l'argent sonnant et trébuchant. Et voilà, il y a des budgets en jeu. C'est du ROI direct. Donc, euh, donc, c'est par là qu'on a démarré et c'est les premiers cas d'usage qu'on a démarré. Euh, mais par contre, dès le départ, on a intégré tout le monde dans euh, cet appel d'offres global. Euh, on s'est fait accompagner par, euh, par un, un cabinet de conseil sur la partie euh, appel d'offres et on a vraiment mis toutes les équipes autour de la table euh, de la DSI au service juridique euh, et bien sûr en passant par euh, chacune des équipes marketing. Euh, on fait aujourd'hui, donc on est complètement en transverse comme ça. On anime aujourd'hui en fait des des workshops, euh, je dirais trimestriels avec tout le monde autour de la table. Euh, mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut faire vivre dans le temps. Et aujourd'hui, euh, on n'est pas encore à la cible. Hein. C'est-à-dire que je pense que toutes les équipes chez Cdiscount n'ont pas suffisamment connaissance de la puissance de cette plateforme, de cet outil et ne l'utilisent pas forcément euh, aujourd'hui euh, au, à la hauteur de, de, de ses capacités. Mais on espère que ça va arriver. Et c'est notre rôle d'animer tout ça en transverse. John, tu veux je, rejoins, je rejoins Alexandra. Je pense que la question de l'organisation est une question très importante. Euh, combien bien vous avez des outils performants, si vous n'êtes pas organisé pour l'exploiter, vous n'allez pas à en tirer euh, le meilleur bénéfice de, de l'outil. Euh, pour nous, l'organisation cible, nous sommes encore en, en train d'apprendre, mais une organisation cible pour nous, c'est effectivement, il faut, il faut un marketing, il euh, soit euh, l'équipe l'équipe e-business, la partie e-shop, mais aussi ce qui est important pour nous, c'est la partie data. Parce que nous avons tous ces différents sites web, nous voulons mettre en place un data layer qui est, qui est vraiment un data layer entreprise avec une gouvernance autour de tout ça. Et donc ça veut dire que dans le CDP, quand on crée des audiences, etc., le nommage des audiences, etc., comment, comment on va les, les affiner, doit être partagé par tout le monde. Donc la partie data est vraiment importante et c'est le rôle de mon équipe autour de cette activation. Merci pour, pour ces réponses. C'est vrai que si je, je, je complète aussi sur ce que nous on vit sur des projets, les parties pilotes, c'est jamais celles qui posent problème. C'est-à-dire on prend une solution, on y va, on s'amuse, on fait les premiers use cases, tout le monde est content. Euh, du marketing jusqu'à la DSI, c'est la fête, champagne et tout. Le problème, effectivement, c'est quand on veut industrialiser, euh, Alexandra a lâché le mot. Euh, nous, ce qu'on voit souvent sur nos projets, c'est que c'est effectivement la gouvernance de la donnée qui va un peu structurer ça, en fait. Et en fonction de ce qui... Alors, bien sûr, il faut qu'elle soit posée, définie et tout ce qu'on veut. Et en fonction de ce qui sort de cette gouvernance, l'organisation va pouvoir se mettre en place. S'il n'y a pas ces étapes-là, euh, vouloir dire on fait une organisation cible, mais il n'y a pas de gouvernance de la donnée, parce que le sujet reste quand même central de la donnée, en tout cas, c'est effectivement ce qu'on voit. On me dit à mon oreillette droite, que gauche, qu'on ne peut plus prendre de questions, qu'il faut aller manger. Je vous invite en tout cas, si vous souhaitez avoir des précisions, à, à demander des rendez-vous à, à nos trois intervenants du jour, et à, que je remercie très chaleureusement de, de nous avoir partagé leur retour et leur cas d'usage. Merci à tous les trois. Merci à vous.